Coucou mes petits chickens Alors On adore le PC qui bug. J'espère que vous allez bien mes petits chickens pour ma part. Tout va bien, je suis trop contente. Est-ce que vous avez remarqué la galine Mais ça se voit direct en fait. Je n'ai même pas besoin de te le demander. Moi je, moi je le vois, je le vois. Donc si je le vois, tu le vois frérot. Je suis trop contente, ça fait trop longtemps. Un, je m'excuse pour le son derrière parce que j'ai ma fenêtre est plus ou moins ouverte. On va dire qu'elle est cassée. Du coup tu entends le bruit de la rue, mais c'est pas grave, tu te focuses sur moi. Sur ma face, sur ma.. Ça fait longtemps, mais je vais pas revenir en mode vous expliquer les raisons de pourquoi, comment, juste en vrai j'avais plus de GSM. Même petit que on se retrouve aujourd'hui pour un pain haul, mais en fait un swap mélangé à mes cadeaux d'anniversaire parce que j'ai reçu un cadeau d'anniversaire un swap mais bref si cette vidéo t'intéresse reste pour la suite mais même que je me disais que j'allais pas faire de disclaimer en mode non, non, non, non mais je vais quand même le faire parce que c'est quand même important donc je, déjà j'étais je à dire que je ne montre pas mes cadeaux pour étaler à quel point j'ai des amis géniaux mais juste vraiment pour partager avec vous ben, Tout ce que j'ai reçu voilà si ça vous intéresse etc euh, Je tenais tout d'abord à remercier Tous mes proches, mes amis Ma petite soeur Sachez encore une fois Parce que je sais qu'ils vont regarder cette vidéo Que ben, ça m'a fait hyper plaisir La surprise, que je m'y attendais pas Et que ben, euh, franchement, à vie, c'était un de mes meilleurs anniversaires de ma vie. J'espère que les prochains seront encore meilleurs. Mais bon, ça va être très dur de, de, de mettre euh, la barre au-dessus. Je sais pas comment on dit, mais t'as un un petit peu excitée. Je suis tout en folie. Je pense que, un, je pense que je regarde un petit peu le, le truc. Je sais que toutes les youtubeuses qui ont des caméras, des où on peut se voir. Regarde que ça m'est mais ben, Je vais essayer de regarder la caméra, quoi. Voilà. On va commencer par... Euh... Ben, le premier, le plus gros cadeau, ben, c'est la caméra là, qui est en face de vous. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Voilà, donc j'ai reçu ma petite caméra. C'est le Lumix Panasonics TZ57. Euh... Trop bon, J'ai trop hâte de faire bref, bref, bref, bref, bref, bref, bref, Avec un trépied de chez Mediamar. Je te montre un petit peu le paracaranjin. Ils se présentent comme ça. Est-ce que tu rêves de mon trépied Est-ce que tu envies ma caméra Oui, moi je m'envie en fait. Comme j'ai dit à mes copines, je suis jalouse de moi-même. Encore Be Love. Euh, franchement, les gars, je vous souhaite d'avoir des amis comme ça. Je t'explique, frérot. Ensuite, et pas des moindres. Ma petite copine Solène. Ma petite copine genre ma pote. M'a offert ces boucles d'oreilles. Que j'adore, qui viennent de chez Zara. Hein. Franchement, euh, mes amis me connaissent trop, c'est trop mon style. Je suis trop fantaisie comme ça les soeurs, parce que je coach les soeurs m'ont offert aussi des boucles d'oreilles comme quoi vous voyez que j'adore les boucles d'oreilles elles sont magnifiques euh, je peux pas vous les montrer là parce que je sais pas pris je les ai sous Côte à donc deux paires de boucles d'oreilles et en plus un pantalon genre euh, taille haute que tu peux mettre taille haute et qui est hyper large en bas, euh, genre enfin trop beau pour l'été aussi mon style franchement ça fait trop plaisir quand tu vois que tu as des amis qui te connaissent et qui savent ce que tu vas aimer Ensuite, toujours ma copine Solène. Désolée, je prends désormais au fer. Encore une fois, mes amis me connaissent. Ah, oh, je vais devenir toute noire. Là, parce que c'est prendre le jour. Enfin, contre couleur. Comme ça, petit haut. Est-ce que c'est pas de la balle C'est exactement mon style, en fait. J'ai hâte de le mettre. Il faut juste que là, je refasse ma... Je vais dire ma vaisselle. Et mon même ma lessive. Pour pouvoir mettre mon petit haut. Oui, en effet, j'ai mis ma... Enfin, j'avais une combi. Je suis allée en shilaga, je t'explique. Donc, voilà, encore une fois. Merci, ma petite Solène. Oh, la partie la plus excitée. Le swap, le swap. Ma marraine. Pas ma marraine de baptême. Si ma reine de baptême, mais pas le baptême religieux. Baptême scolaire. Tu connais. Si vous voulez une vidéo sur le baptême, dites-moi. M'a offert un petit soif, frérot. écoute moi j'ai pété le truc, mais c'est pas grave. C'est ce qui y a à l'intérieur qui compte. Oh là là, est-ce que vous avez hâte Est-ce que vous avez hâte Elle m'a dit qu'elle avait fait comme. Voilà, le vrai soif. fri free, free c'est moi. Regardez comment c'est trop cute, elle s'est cassé le cul à me faire des petits emballages avec des petits cœurs pour me montrer tout son amour. Est-ce que ce n'est pas trop cute J'ai pas envie, je vais pas chialer dans cette putain de vidéo. Euh, voilà quoi, je ne pas pleurer. Je me calme. On va prendre au hasard. C'est par ça, bah, euh, elle m'a écrit. Première étape pour une youtubeuse, bien se démaquiller et se nettoyer la peau. Ah non bébé, bébé, ouais ouais ouais ouais ouais, franchement, Black, merci. On va tester tout ça. Elle a raison les gars, le maquillage est très important pour la peau pour laisser respirer sa peau après avoir mis des produits sur le visage. Ben, merci ma petite mano, je testerai. And sweet, même petit ticun, qu'est-ce? Ensuite, mes petits chicken. qu'est-ce qu'une soirée cocooning, ça Je mmh, me dis pas que c'est blague à Oh, oh, oh. C'est adorable, les gars. Chocolate. Um, ah, Ce que j'adore, c'est qu'elle a mis tout ce que j'aime. Que bouffe et tout. Les gars, merci. Les gars, non, pas les gars. Mano, merci beaucoup. Eh bien, écoute-moi, ce n'est pas une soirée cocooning maintenant, mais c'est tout comme. C'est aussi un moment de... Il est grave, bon, fallait peut-être le tremper dans le chocolat, mais je suis en chocolat. mtech pour l'instant, zéro sans faute. Ah oh non, un sans faute, c'est comme ça qu'on dit zéro sans faute, un sans faute. Un tweet. je pense que le petit mot s'est perdu, on va quand même mourir. Qu'est-ce que c'est que... Oh les gars, c'est un masque je crois. Oh, oh, elle me connaît trop, les gars. Franchement, j'adore les masques. Je pique tout dans une ma euh, C'est la haisse et tout. Et là, un nouveau masque à tester. Est-ce que ce n'est pas génial Comme j'allais faire. On va tester ça tout de suite. Le masque, le démaquillant, la graille. -ce ça sera quoi la suite Les gars, ça a l'air grave vrai. Genre, la règle que je touche là, c'est hyper près. On était trop mal de déchirer les emballages. Oui. Ouais, j'adore cette senteur, oh, les gars j'adore cette senteur en plus, mon oeil de Tahiti, mais les gars, mais mais pourquoi, pourquoi tant de, de, de gens, pourquoi on me connaît autant, je vais, les gars, c'est une de mes senteurs préférées, stop, les gars je vais me sentir bon, je vais me sentir bon, c'est un champagne, mes cheveux vont me sentir bon frérot, Écoute-moi, mais je pense que je vais aussi me le foutre sur le corps. J'en genre... ai rien cliquer là. Merci Mano. Encore une fois. Je suis meravie. à ravie. Ensuite, il est écrit. Elle le basique d'une youtubeuse. Plus petit accessoire pour ton décor. Si tu aimes. J'aime déjà. Je connais. C'est normal. Le petit décor, j'adore. J'adore. Ah les gars, faut que je fasse gaffe. Ma mère va me le piquer, sinon. C'est.. Tout moi, tout kick sans hein. Attends, on va voir si. Je sais mettre ça là. quest ce qu'on voit Nous, on ne voit pas. Bon, c'est pas grave. Bon, je vais le mettre sur ma.. Je vais mettre sur ma tête. Non mais merci Mano, j'adore, j'adore. Je vais mettre ma petite bougie à l'intérieur oh, pour faire saut so youtubeuse. Hein. Bam um, bam, merci beaucoup. Et les gars, ce n'est pas terminé. Ce n'est pas terminé. J'adore. C'est du luxe. Alors, t'as plus le choix. Happy birthday. Il y en a deux en plus. Rouge à lèvres. Je pense que c'est un mascara. On oh, va bah regarder ça tout de suite, mes petits chicken. Non. Et là, c'est... C'était le mot. Putain, mais trop mes couleurs, les gars. Beaucoup trop ma couleur. Les gars, c'est tout ce que je kiffe. Sur la vie de ma mère, mais les gens me connaissent trop. Ça, c'est moi. Ça, c'est tout free free Tout free free les gars. C'est-à-dire, c'est mes tons, mes, mes. Regarde, mes cheveux, mon. Mes, mes, mes, tout, ça, c'est moi. Mais merci. Un de plus pour ma collection. Comme on dit. Merci beaucoup, Mano. Vraiment, vraiment, vraiment. Enfin, gars, trop. Euh, trop top. Trop top. Ensuite, celui-là. Enfin. Les gars, j'ai été trop gâtée. C'est trop trop, enfin c'est jamais assez, mais c'est trop je le savais, sur la tête de ma mère je me suis dit, c'est un masque c'est le better than sex les gars, meuf je sais pas quoi dire c'est trop, c'est trop gentil c'est trop, je, en plus enfin je voulais trop le tester mais c'était trop cher tu vois, et euh, franchement merci, merci, merci merci, mille fois merci les gars, je au monde de la brosse A skip c'est une tuerie eh bien, je vous en dirai des nouvelles. Eh bien, franchement, je suis trop contente. Trop contente. Ensuite, un petit bracelet. Magnifique. J'avais dit que je voulais trop. On peut savoir plein de bijoux maintenant sur ma main pour orner. C'est comme elle là entendu. If you can dream, you can do it. Et ça, je le mets direct. Direct, je vais les resserrer. Et un en plus dans ma collection de bracelets. Merci. Franchement, euh, les amis qui entendent... Euh, oui, parce que j'ai fait... Alors, des subliminaux, genre je veux ça, je veux ça. On m'a écouté et on a accompli mes rêves. Voilà. If you can dream, you can do it. Et franchement, c'est que pour moi ça, parce que voilà, des fois je baisse les bras, mais euh, voilà, bah merci, merci, pour moi tu m'encourages. And sweet. ya yeah, j'ai eu du mal à ouvrir ce paquet. Oh. Trop cute. Mais les gars, pourquoi on me connaît autant C'est-à-dire que j'adore les bijoux en fait. J les gars, enfin juste, kind, trop cute quoi. Merci, vraiment. Les gars, je peux plus, je... cette vidéo va se terminer en pleurs. C'est trop, c'est trop, c'est tout, c'est merci. C'est, euh, je suis trop heureuse. Et ensuite, le dernier, et pas des moindres. Un pour l'hiver, un pour l'été. C'est trop. Oh. Ah, mais stop! Stop! Stop! Mais non, mais c'est trop! Les gars, je l'odeur santé. Rien que j'avais même pas ouvert que ça sentait. Les gars, un top. Oh my god! Un pour l'hiver! Ça, un pour l'été, ça, mais ma chérie, en plus les odeurs que j'adore, caramel, écoute-moi, le trottoir d'une amie m'appelle caramel, d'accord Est-ce que tu veux que je meure je... je vais le bouffer, je vais le bouffer, regarde, oh les gars, stop, stop, au partant du caramel à l'ancienne, stop, pH neutre, stop, merci beaucoup, vraiment, ça me touche, et puis là, il y avait cette petite boîte avec plein de moments dedans, que bien évidemment, j'ai bouffé sorry but not sorry et merci beaucoup je mettrai mes petits pinceaux dedans ben mes petits chicken euh, j'espère que cette vidéo vous aura plu on se retrouve dans une prochaine vidéo petit n'oubliez pas de vous abonner de liker de partager la vidéo si elle vous a plu on se voit à la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Sachez que là, je vais revenir à en maman. Enfin, j'ai plus le choix, j'ai plus d'excuses. Donc, j'espère que la vidéo sera pas trop longue. J'espère qu'elle vous a plu. Comme je vous l'ai dit. N'oubliez pas de vous abonner. Je vous fais deux gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Pour une prochaine vidéo. Ciao, c'est les Focus.